J'ai décidé en tant que journaliste eh bien, de m'attacher au portrait de ceux qui font des choses formidables et que j'appelle des héros anonymes, en tout cas donc, ça s'appelle les héros Imagine dans le projet Imagine. Donc véritablement faire le portrait de ceux qui aident, de ceux qui aiment. Pour parler du meilleur, là où pratiquement tout le monde parle toujours du pire. Le projet Imagine c'est euh, véritablement mettre en lumière tout ce qui peut nous aider à bâtir un monde meilleur. Bâtissons le meilleur ensemble, ça c'est un vrai projet politique. Le projet Imagine a été mis en ligne en mars 2010. L'idée de le faire sur Internet et non pas d'aller le proposer à des chaînes pour le, le produire voilà, et directement être à la télé, c'est parce que euh, je me disais que l'aspect commercial de la télévision, fait que c'est très difficile de, de mener un projet totalement authentique. Je voulais que ce soit un projet philanthropique. Je voulais véritablement créer un cercle vertueux, c'est-à-dire d'un côté, on communique sur ce qu'il y a de meilleur, en redonnant de l'espoir aux gens, en leur donnant envie, euh, eux aussi, d'intégrer l'aventure, de se lancer euh, dans, dans cette... Euh, dans cette aventure du héros, quoi, de se dire moi aussi je peux faire quelque chose, mais aussi euh, de permettre aux gens de participer de façon très concrète à aider les héros. Donc aider ceux qui aident, parce que les héros sont ceux qui aident et on va les aider. Et donc il euh, y avait cette idée aussi donc, de pouvoir envoyer des dons pour pouvoir euh, donner des coups de pouce financiers à ces héros qui eux aussi se bagarrent et font avec des bouts de ficelle. Vous montrez en action des personnes qui vivent véritablement l'amour, mais en action. Donc c'est pas du blabla, euh, on refait pas le monde en parole, on montre véritablement des gens qui ont les mains dans le cambouis. En ce moment je fais une enquête sur l'égalité homme-femme dans le monde en partenariat avec l'ONU. Donc des, des grands sujets comme ça de société et voir euh, ce qu'on peut dégager comme solution porteuse d'humanité. Et puis il y a les témoignages hommages où là je demande à des stars, des personnalités, je leur demande de partager avec nous un moment de leur vie durant lequel ils se sont retrouvés en position de fragilité et où heureusement quelqu'un leur a tendu la main. Et donc en fait, c'est vraiment cette idée que là, ils ne sont pas là en tant que stars, ils sont là en tant que personnes humaines. Et qu'est-ce que nous avons tous en commun en tant qu'êtres humains C'est notre fragilité. Donc c'est un vrai euh, exercice de simplicité, d'humilité et de partage, là encore. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en miroir de nos portraits de héros, ça montre, c'est l'éloge du moindre geste. C'est-à-dire que nos héros sont tellement formidables, ils ne s'appellent pas héros pour rien, que certains se disent « oui mais là, moi je suis incapable de faire tant de choses et tout ». Oui mais parfois, tu vois même un sourire peut changer le destin de quelqu'un. Donc il euh, y a cette responsabilité du moindre geste. Chaque matin quand tu te lèves et que tu vas sortir de chez toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire et de donner autour de toi Si tu as décidé de te faire la gueule, <rire> ça peut-être pas être au top. Les personnes qui regardent ça ont l'espoir qui qu commence à revivre en elles parce qu'elles elles, elles découvrent des personnages qui leur ressemblent. Euh, et ils n'ont pas forcément le servo Einstein, euh, ils n'ont pas forcément le, le porte-monnaie de Bill Gates, et pourtant ce qu'ils font, ça vaut le coup Et ça change le monde. Et du coup, voilà, on peut s'identifier. Là pour le coup, l'effet miroir, il est sympa. Et on peut se dire, mais moi aussi, je peux faire quelque chose. Donc ça, ça fait une télé utile. C'est ce que j'appelle de la télé utile. Une télé qui vous donne envie de vous lever de votre fauteuil plutôt que de vous avachir toujours plus profondément avec des chips et des pop-corns, et puis, et puis de vous dire, euh, c'est foutu, euh, rien n'est beau, Enfin voilà. On mérite mieux que ça. Je pense qu'on doit être, je sais pas, à 200 000 visions, quelque chose comme ça. Quoi. Donc ce n'est pas énorme du tout. C'est assez petit, surtout quand tu as l'habitude de faire des émissions où tu fais des millions de gens. Et en même temps, euh, on remarque que ce sont des personnes très, très variées. Donc il y a toute catégorie sociale, il y a tous les âges, donc c'est assez universel comme message. Et en fait, ceux qui tombent sur le projet Imagine, en règle générale, restent fidèles. Quoi. Donc il euh, y, y, y a un attachement assez sincère, assez, assez fort avec le projet Imagine et ses héros. On doit être maintenant à quelque chose comme 33 ou 34 films qui sont en ligne. On en a encore quelques-uns en magasin à mettre. Euh, on est déjà en tournage aussi d'autres films. Pour moi, chaque film, c'est un vrai petit miracle parce que, encore une fois, c'est véritablement parce qu'il y a des bénévoles qui viennent travailler au projet Imagine. Je trouve que c'est assez, assez énorme. Chacun nous montre qu'il a eu une idée originale, qu'il a pensé autrement et puis bah, qu'il a eu l'énergie, le dynamisme de se lancer dans, dans, dans l'aventure. Et à chaque fois, ça renouvelle nos esprits, ça renouvelle nos inspirations et ça nous dit surtout une seule et même chose sans cesse, c'est le leitmotiv qui revient toujours, c'est que tout est possible. Mais ça, ça c'est quand même la bonne nouvelle, ça vaut le coup de la, de la, de la communiquer au plus grand nombre. Je vais montrer le meilleur. Et le meilleur, c'est quand on décide euh, de, de mettre ses forces au service de l'autre, de trouver des solutions pour l'autre, de lui tendre la main. Et, et là, c'est merveilleux. C'est pas du blabla. C'est pas C'est pas superficiel. Euh, c'est pas artificiel surtout. Et donc ça, ça vaut de l'or.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 euh, si on commence à, à rentrer véritablement dans un truc super plan-plan, on risque carrément de passer à côté de sa vie, parce que c'est quand même pas super, euh, super euh, exaltant, quoi, on va dire. Avant, il n'y avait pas la télé et tout ça, et les gens se racontaient des choses, ils racontaient des contes et tout, et ils racontaient aussi, ils partageaient leur vie. Et finalement, euh, quand on est avec des amis et qu'on partage nos expériences personnelles, très souvent, c'est source d'inspiration et d'encouragement. Et c'est quelque chose que peu à peu, on... On perd parce que finalement ça devient assez euh, instrumentalisé dans les médias. C'est-à-dire que finalement on raconte les histoires des gens mais d'une façon assez euh, instrumentalisée. C'est assez artificiel où on rajoute des choses. Alors que simplement le, le partage tout simple, même de choses qui peuvent paraître anodines, eh bien souvent sont porteuses de, bah, de petites perles. Donc c'est important en fait, en toute simplicité. Si tu regardes tout le discours autour des marchés, des marchés financiers, c'est très intéressant, tu regardes aujourd'hui quand même, tous les jours au journal télévisé, on te parle des marchés financiers, alors que finalement, ça intéresse qui euh, Une très petite flange de la population, parce que nous, si tu veux, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais pourtant, la façon dont ils t'en parlent, et ils te disent « aujourd'hui, les marchés financiers, ont fait un bon, etc. Si on fait comme si, alors il se passera ça, etc. Mais moi, j'ai l'impression, si tu enlèves le mot « marché financier » que tu mets dieu à, à, à la place, c'est la même chose, il y a un côté irrationnel comme ça. Il faudrait faire ça pour que les marchés soient contents. Donc, comme si Dieu devait être content, on va lui faire un sacrifice, machin. Et tu vois ce que je veux dire Il y a un truc très… Donc ça montre bien que voilà, voilà qui on a mis euh, à cette place totémique, c'est quand même l'argent. On a une centaine de bénévoles aujourd'hui au projet Imagine. Simplement, euh, ce n'est pas forcément les compétences dont on a besoin. Donc, euh, il y en a beaucoup qui finalement euh, euh, sont sous-utilisés. Il y a aussi le fait que euh, pour l'instant, je n'ai pas les moyens euh, financiers de pouvoir avoir euh, au moins une petite équipe resserrée avec moi euh, qui soit là à mi-temps ou à plein temps. Donc, du coup, euh, même même pour faire en sorte d'optimiser les compétences des bénévoles, ça demande une animation de bénévoles en fait. Donc il faudrait des équipes aussi même pour ça. C'est-à-dire qu'en en fait, on est à la limite, on est au moment du passage, c'est-à-dire le moment où le projet Imagine est devenu assez gros et donc c'est beaucoup beaucoup de travail et beaucoup aussi d'opportunités qu'il faudrait pouvoir traiter en temps et en heure pour que ça grossisse et en même temps on n'a pas assez de moyens financiers pour avoir les équipes qui permettent ça. Donc il faut tenir, il faut tenir le coup jusqu'à ce qu'on puisse passer véritablement à une autre échelle.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 Alors évidemment, j'ai pas inventé grand-chose en disant que quelque part les programmes deviennent de plus en plus médiocres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment réalisé à quel point c'était devenu grave. C'est-à-dire que finalement, on a des programmes qui montrent sans cesse le pire de nous. Ils vont toujours insister sur les trucs les plus affreux. Et du coup, sans s'en rendre compte, on grignote l'espérance dans le cœur des gens. Les gens croient véritablement que la télévision, c'est le miroir de ce qu'ils sont. Alors que finalement, c'est un miroir amplifié et déformant, donc c'est pas la réalité. Mais mine de rien, ça leur donne l'impression bah, que tout le monde est moche, que le monde est foutu, qu'il n'y aura pas de solution. Et donc les conséquences sont très graves parce que si les gens n'y croient plus, comment voulez-vous qu'ils qu décident de se lever de leur fauteuil pour essayer de bâtir un monde meilleur donc, euh, donc voilà, j'ai ce déclic là, et en même temps un déclic personnel, c'est-à-dire euh, j'ai toutes les valeurs de mon enfance qui remontent à la surface, et, et c'est vrai que j'ai eu une enfance un petit peu particulière dans une famille où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier et où finalement les valeurs de partage, de solidarité, d'amour, parce que j'ose dire ce gros mot-là, ce <rire> ben, c'était pas des concepts pour nous, c'est véritablement ce qui nous a sauvés. Et donc, euh, voilà, c est, c est deux, ces deux prises de conscience-là ont fait une espèce de, de big bang dans mon cœur et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, je voulais mettre au service euh, de ces valeurs mes compétences professionnelles accumulées au fil du temps.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 Je ne pouvais pas critiquer le système, en même temps être dedans et, et essayer de créer quelque chose de nouveau. J'ai passé un an de désert avant de réussir véritablement à, à mettre en place le projet Imagine, et je ne m'y attendais pas du tout. Pendant un an, ce désert-là était un vrai sas de nettoyage, nettoyage intérieur, où j'ai pu reconnecter avec qui je suis vraiment, comprendre ma valeur, et ma valeur va au-delà de ce que je fais. Je suis, tout simplement. Et ceux pour qui ça ne suffit pas, bah tant pis pour eux. Et donc j'ai dû me réconcilier avec moi-même, au-delà de ce que je peux paraître, etc. Et, et donc, euh, ce n'est pas quelque chose de facile. Et on se le prend un peu en pleine poire, mais on en sort grandi, renforcé, parce que finalement, après, eh bien, effectivement, c'est plus parce qu'on pose un regard sur vous, comme ci si, ou comme ça, que vous vous lancez dans l'aventure, c'est véritablement parce que vous y croyez. Un pays comme la France, qui est tellement bourré de forces vives, hyper talentueuses, d'un dynamisme incroyable. Il y a un nombre incroyable de bénévoles en France, de gens qui ont envie de faire des belles choses. Il y a quand même plus de braves gens que de gens super mauvais. Ça, c'est la vérité. Et, et donc, en fait, si on se disait, OK, bah, puisque de toute façon, le modèle économique tel qu'il existe fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, tenir cette course, bah, on va changer de paradigme. Et en fait, à ce moment-là, va s'ouvrir à nous plein de choses. Alors bien sûr, au début, certainement, les marches ne resteront pas contents. Euh, on aura peut-être de la pression, même politique, etc., de l'extérieur. Mais au bout d'un moment, si vraiment on tient dans nos droits dans nos bottes et on dit bah, « nous, on essaye d'être écolo, on essaye d'être solidaire, on essaye de faire une économie comme ça, qui au lieu de, de pourrir la planète et de l'exploiter jusqu'au bout, eh bien, la cultive, etc., eh bien, ce nouveau modèle, je suis sûre qu'il va en inspirer d'autres. Et quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on aura, on aura changé le curseur. Finalement, qu'est-ce qu'on a à perdre